Down The boogie down de bug. Non, c'est pas ce que vous... Vous n'êtes pas en train de rêver. C'est exactement ce que vous croyez. J'ai réussi à trouver une partie sur The Pine J'ai réussi à trouver une partie sur The Pine. La deuxième map de 6 v6 de ce fabuleux... Enfin, de cette fabuleuse saison 1 de Black Ops Cold War, d'accord Regardez On va aller un petit peu en arrière. On va admirer, hein, Admirons un petit Admirons les 3 afk au start. je <rire> suis mort. Plutôt, admirons euh, la map qui est, du coup, la deuxième de 6 v6. Je pensais qu'elle on l'aurait peut-être un petit peu au milieu de saison Peut-être qu'au milieu de saison on en aura une nouvelle Mais en tout cas c'est euh, la deuxième de 6v6 avec Red Et elle c'est une brand new comme on dit C'est une toute nouvelle map qu'ils ont designée spécialement sur le jeu Oups Et je vous cache pas euh, du coup qu'au début j'ai galéré à trouver Non excusez-moi c'est stylé <rire> Je sais que c'est pas tout hein, tout ça Mais là ça rend bien, ça rend bien. Attends, On va aller quand même jouer le point stratégique Le but c'est pas de te prendre une tard mais mais là, j'ai bien aimé l'ambiance que j'ai... Oh, ok, il est glitch monsieur. Ça arrive chaud. Ok, contest. super, on a récupéré le point. Ok, nickel, il y a des mecs à gauche. Je la connais pas du tout, donc c'est vraiment de la découverte. Là, comme ça, en tout premier ressenti euh, express, comme ça, avant que j'y joue. Hein. Ça se trouve, euh, dans, dans, de, de, dans 20 minutes, je vais cracher dessus. Mais là, en tout premier ressenti... Je trouve l'ambiance très sympa et très réussie. Surtout l'ambiance ça, voilà. La, la, voilà. L'ambiance des gens à la stoner qui va être le nouveau cancer, ça je vous l'avais déjà dit. Mais le stoner va être le nouveau. Enfin la stoner va être le nouveau cancer de ce jeu. Elle est trop trop trop puissante. Genre beaucoup trop. Euh, surtout par rapport à des maps, enfin à des armes qui ont des spécialités. Bref, là où je veux revenir, c'est que du coup, vu qu'elle est euh, réservée, euh, cette map elle est trouvable que sur la playlist Red et euh, Pine. Pour l'instant, je trouvais que du raid, mec. J'ai l'impression que j'ai dû mendier ma race pour trouver enfin une partie sur Pine et pouvoir la tester et vous faire la vidéo dessus. Donc du coup, on est à la max. Ah merde, du coup on est. À... Ah ça, bah ça, ça, ça commence mal, hein. On est à la MAC 10 sur Pine qui est du coup bah, la deuxième map. La MAC 10 c'est une des nouvelles armes. Je vous ai joué à la Groza. Sauf que la MAC 10, le MAC 10 pardon, j'ai pu du coup le monter un petit peu plus que la Groza au moment où j'ai joué avec. Voilà, petit headshot quand même, petit retour, petit headshot. Hop, super, moins 2. On a aussi fait le kill ici. Moi aussi, je prends un autre kill. Attendez. Oh monsieur le respect s'il vous plaît Donc le Mac 10 c'est la deuxième arme gratuite et nouvelle euh, de ce jeu. Attends, je vais voir s'il n'y a pas des gens par là. On va aller dans le point, regardez. Zach qui joue le point. Je l'ai vu à ma gauche. Oh merde putain, je m'attendais pas à ce qu'il puisse me tuer. DMR14, non voilà, voilà, bravo pour la DM. Donc le MAC-10, c'est la petite SMG, on la connaît, hein. c'est un petit pistolet à clous, ça a toujours été un joli et joyeux pistolet à clous qui ne se démarque pas par sa puissance de manière générale, mais souvent par sa cadence, donc vous la voyez. Et on peut dire que le MAC-10 de euh, Black Ops Cold War ne dérange pas cette règle. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas une arme qui se démarque par sa puissance, c'est plutôt une arme qui se démarque, encore une fois, par sa cadence, mais sa très très haute cadence. Donc, résultat, qu'est-ce que tu peux faire avec bah, au corps à corps, tu peux shred, hein, tu peux shred énorme. Si vous avez regardé ma vidéo raid, à un moment, je pète un duel contre un mec qui a la MAC 10 et il m'envoie du sale, hein, il me tue vraiment super vite. Par contre, directement à mi-distance, tu te retrouves à, à devoir sucer un petit peu parce que c'est euh, assez compliqué avec le recul. Alors, faut savoir que j'ai. J'ai un peu plus de niveau dessus, mais c'est pas non plus la panacée, d'accord hein Genre, ce que je veux te dire, c'est que l'arme est sympathique, mais je pense que je pourrais avoir encore certains accessoires qui la rendraient. Oh, dommage. Mon allié Oh non, ils étaient deux. Je pense que je... avec certains accessoires, elle pourrait être encore mieux que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle. Notamment, je pense, avec une certaine poignée qui... Donc l'avant-dernière... Oh là là, magnifique. Vous voyez ce que je veux dire euh, L'avant-dernière poignée qui euh, réduirait significativement son recul et permettrait, pourquoi pas, de pouvoir un peu mieux la contrôler. Ce qui manque à l'heure actuelle un peu à cette arme, du contrôle. Vous voyez Attends, on, on va faire ça. Hein. Monsieur Il faut me laisser ce double Il était pour moi Hop là C'est bien, on est en train de dominer là les mecs. Donc ouais, avec certaines, euh, certains accessoires, je pense que ça pourrait euh, du coup réduire son déficit de recul et son déficit de puissance. Notamment, je pense, le dernier canon qui rajoute un petit peu de dégâts contre du recul. Donc tu vois, tu rajoutes du dégât contre du recul, puis tu mets la meilleure poignée pour contrôler le recul. C'est ce que j'ai fait personnellement pour la bulle frog et c'est ce qui m'a permis de la rendre... Aïe euh... Encore meilleure qu'elle ne l'est déjà. Ça a été un duel assez compliqué à aller chercher ici. Donc, continuons. Ah, oh, ça va, j'aime bien. J'aime bien cette map-là. Je la trouve plutôt assez bien designée. L'ambiance est assez cool et je ressens un peu euh, l'ambiance... ...centre commerciaux, tu vois, des euh, années 70 aux US. Je sais pas si vous voulez vraiment... Enfin, si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Mais il y a une certaine ambiance qu'on peut revoir dans des films. Je pense notamment... Euh, il s'appelle comment, ce film En gros, c'est un film... Alors, attention, Zach, référence cinéma, hein. Ce n'est pas une spécialité, loin de là, je suis une tanche en cinéma. Mais le film du mec qui reste bloqué à l'aéroport pendant je sais pas combien de temps à la douane, là. Bah voilà, ça me fait penser un petit peu à ce délire-là. Avec les zones commerciales, les galeries marchandes, et ainsi de suite. Allez, on va faire le tour. 15-8, ça va, on s'est bien rattrapé. Au début, on était sur un score assez even. Tu sais, quand tu enregistres des live gameplay comme moi, quand tu commences mal tes games de manière générale, t'as vite envie de rush kit Allez, viens petit. T'as vite envie de rash kit pour que ça puisse bien se passer et livrer un lourd gameplay à tes frérots. Allez, tuez-le. Nice Nice, je suis pas mort. Tu sais, ça, c'est la pression. Moi, vraiment, ça fait 5 ans que je record des gameplays Call of Duty, mon pote, et je ressens encore la pression quand mes recordings ne se passent pas bien. Et ça, ça fait chier, tu vois, ça, c'est... L'envie de vous balancer du sale qui me fait ça L'envie de balancer du sale Ça fait que putain quand je commence une game en 0-4, Ça arrive hein même au meilleur Et oui des fois Ocean Bolt il fait son 100 mètres En 35 secondes comme Zach Nani le gros sac Et pourtant et pourtant ça veut pas dire qu'elle est pas fort Et bah ben, c'est pareil quand tu fais du live gameplay frère Quand tu commences mal T'as envie de quitter ton record tu vois De tout recommencer à zéro. c'est pour ça que des fois tu vois Les, les recordings de game me prennent vla le temps Parce que sa mère je suis là Oh let's go Oh je vais l'avoir Vais la voir, j'ai dit 24-8 Eh oui Eh oui, monsieur Hein Hein Chiki, c'est qui le meilleur, mon frère C'est qui Let's go <rire> J'ai vécu une sacrée journée. Dites-vous qu'avec euh, ma femme, on a, on tient une, euh, une théorie. Donc, elle commence à comprendre c'est ce qu'on métier. Enfin, c'est même pas qu'elle le comprend, mais qu'elle le voit au quotidien. Et surtout, au niveau des recordings de game. Et de son point de vue externe, elle a remarqué un truc qui est très, très intéressant, voyez-vous. Et je pense qu'elle n'a pas tort. Elle m'a dit « Zach, t'arrives mieux à record tes vidéos, à faire tes gameplays, tout ça, quand t'as le ventre plein ?» Et je pense qu'elle tient une théorie qui est très intéressante. Zach joue mieux quand il a bien, bien, bien bouffé et qu'il n'est pas contrarié par autre chose, tu vois, que euh, la fin. Quand il est vraiment concentré que sur un truc, à savoir devoir jouer et shred énorme des gros tocards sur des nouvelles maps et présenter des choses à ses abonnés. Et je pense qu'elle tient euh, quelque chose de très intéressant, voyez-vous. Ma concentration est au max quand j'ai bien mangé et ce soir, sachez-le, pour partir d'Estonie parce que là, là, c'est vraiment quasiment une des dernières vidéos que je fais en Estonie avant le grand grand grand retour en France. Attends, on a que 60 points d'avance, c'est pas le moment de commencer à faire les mecs parce que j'ai pas croisé quelqu'un depuis une minute là série let's go. Euh, histoire de fêter mon départ d'Estonie où malheureusement la crise du coronavirus commence à reprendre ici. Hein. en fait, c est, c est, genre, dans le genre timing je suis le roi, hein. je vais vous raconter après pourquoi euh, du coup, on est allé manger dans un restaurant typiquement asiatique, et eh oui, des sushis monsieur, des crevettes panées avec de la sauce chili thai frère, et eh ouais y a, y a qu'en Estonie qu'on trouve ça, c'est pas vrai mais <rire> je me suis quand même envoyé seulement à l'envers et ça fait vraiment plaisir. Bon, ils sont où les mecs Parce que là, vraiment, depuis tout à l'heure je croise personne. La game de en calme. Ah, ils sont plus que deux. Bon, c'est dommage. Là, il y a quelqu'un ici. Pourquoi Why do you take the kill Donc, en termes de timing, j'ai quitté la France au moment où il y avait le deuxième confinement. J'arrive euh, en Estonie quand c'est encore calme. Ça commence à repartir un petit peu en couille ici, niveau restrictions. Donc, je quitte l'Estonie et je rentre en France où ça va un peu mieux, même si, bon, c'est un plateau, hein, Ça se trouve dans deux semaines. ça sera totalement reparti en couille, mais on espère que la fin de cette crise de merde sois proche. Merci. Voilà. Tu vois, ça c'est pour la série, c'est pour la map, ça fait très plaisir. Bon, en tout cas, Pine, vraiment sympa. Je m'attendais pas à ça et pourtant dans mon chat dans mon chat Twitch, on m'a fait de la propagande. On m'a dit, ouais Pine, nul à chier, tu vas voir Zach. Je m'y attendais pas. attends Hop, voilà. Bon, il est plus que tout seul, le gars, le pauvre. <rire> c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai mon petit gameplay, mon petit 28-8. Zach est satisfait. Voilà, on court, série de 12. Eh, hey, vous voulez pas join Vas-y, hein, vous savez quoi, je pense qu'on finira plus vite si on, si on va dans le point. Mais attends, mon but, ça va être de les tuer. Let's go C'est moi qui prends le kill Ce gars m'appartient Ce gars, c'est mon kill attitré C'est pour mon gameplay C'est pour mes abonnés Regardez, il est à droite Non Dommage Donc oui, j'ai eu une propagande de la part des mecs dans mon chat Twitch qui disaient « Ouais, pas il pas ouf, sérieux, en vrai, en ça, c'est pas mal, hein, c'est un peu dégueulasse, la map, pire map, tout ça. » Bon, 16-30, le mec est courageux. En réalité, vous avez un thé un petit peu dur, je tenais à le dire. Bon et bon les potes, magnifique, on a gagné 31-8, est-ce que j'ai la killcam je ne sais pas, mais en tout cas on a envoyé du sale, non, ça n'a pas été moi à la killcam quelqu'un avec la Milano qui vient de se faire bœuf, oh je crois qu'il tient un truc, c'est un truc de ouf, hein. vraiment quand t'as les bons accessoires sur ce jeu, il y a vraiment zéro recul sur les armes, sa Milano m'a l'air très chatcheuse, j'ai hâte de la monter, euh, en tout cas, Bon, on découvrira ça avec le temps. Bon et bon les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, désolé si un petit peu à la fin de la game il y avait plus grand monde, hein. malheureusement c'est pas moi qui contrôle si on fait rush kit les gens ou pas, en vrai si un petit peu parce que j'ai une influence sur le fait qu'ils rachètent parce qu'on leur torche les fesses, mais voilà. Si vous avez aimé la, euh, la vidéo, mettez un petit like, comme d'habitude. La récompense, ça fait plaisir. Pour ma part, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.